Bonjour, c'est Nahid depuis New York. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo où je me retrouvais pratiquement à SDF. Euh, pour rappel, j'étais venue, ça fait trois semaines que je suis à l'hôtel et la dernière semaine, j'avais prévu de rester chez des amis. Il y a eu un petit kikropo. Je n'avais pas prévu le budget de l'hôtel parce que je m'étais organisée différemment. Mais euh, j'avais décidé d'appliquer euh, ce que j'avais vu récemment. C'était, est-ce que vous avez un problème Oui, super, vous pouvez le résoudre. Oui, alors pourquoi vous inquiéter Vous avez un problème Oui, vous pouvez le résoudre Non, alors pourquoi vous inquiétez Et c'est exactement ce que j'ai appliqué, je me suis posée en me disant « j'ai un problème, oui ». Est-ce que je peux le résoudre Pour le moment, non, mais pourquoi m'inquiéter Après, un quart d'heure après, je me suis calmée, je suis revenue, j'ai un problème, oui, est-ce que je peux le résoudre Oui, alors pourquoi m'inquiéter Et ce que j'ai appliqué, c'est surtout de lâcher-prise. Je me suis dit, je vais, plus je vais être bien, plus je vais dégager des ondes très positives, plus les choses vont se mettre à flage. J'ai passé quelques appels quelques à, à des amis qui étaient là, euh, beaucoup n'étaient pas là, soit ils étaient en voyage, soit ils étaient en, en, en, en déplacement pour le travail. Mais j'ai décidé ce jour-là de passer une super journée. J'étais avec Ilhel, une femme entrepreneur ici qui est venue euh, s'installer à New York. Et euh, elle était surprise par me dire je, je comprends pas, d'ici à ce demain tu vas être dans la rue parce que t'as pas prévu de budget pour aller à l'hôtel et pourtant t'es bien acheté parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et en vibrant euh... positivement, je suis sûre que l'univers et le bon Dieu vont prendre soin de moi. Il y a zéro cas où je vais finir à la rue. Et d'ici, franchement, à allez, j'avais posté cette vidéo, il devait être midi. Vers 11h le soir, j'avais eu 5 propositions et limite, j'avais le choix de me dire, bon, euh, je vais riche les filles, ou est-ce que je vais m'installer Et en même temps, c'est ça que j'ai mis en place. Alors ma stratégie, en tous les cas, c'était continuer à vibrer positivement, être sûr qu'une solution va se mettre en place, faire le nécessaire, effectivement, passer des, des, des appels, mais surtout bannir tout ce qui est stress, bannir tout ce qui est angoisse, bannir l'incertitude, mettre la foi. Donc, quoi qu'il arrive, d'ailleurs ça c'est une déclaration que je me dis tout le temps et la preuve ça marche, tous les jours quand je me réveille je dis quoi qu'il arrive je déclare que je suis en sécurité quoi que je fasse où que j'aille et le de l'est ça s'est encore vérifié donc voilà c'est pour vous tenir au courant je sais qu'il y avait quelques personnes que j'ai suis, ça m'a touché des messages en inbox de personnes qui étaient très inquiètes tout va bien j'ai eu le chemin entre cinq euh, logements euh, j'habite chez Marime. D'ailleurs, je fais un petit coucou Meryem. Merci pour ton hospitalité. J'ai passé un séjour magnifique euh, chez toi. C'était une Rachel depuis nous là. ou vous à une prochaine vidéo.